Mon deuxième cours sera consacré à l'éducation du public en informatique. J'ai changé son titre récemment de « enseignement à éducation ». L'enseignement, c'est une chose. L'informatique rentre enfin au lycée en 2019. Et l'éducation, c'est aussi l'éducation des dirigeants qui souvent ne font pas les bons choix dans le domaine. C'est aussi l'éducation des, des médecins qui se confrontent maintenant de plus en plus à un sujet qu'ils connaissent mal. C'est l'éducation du public général qui est un peu submergé par des notions qui sont mal articulées, etc. Donc il est nécessaire de remettre de la culture dans le système, d'expliquer aux gens de quoi il s'agit vraiment et pas seulement de propager des légendes. Et je voudrais montrer où peut aller l'informatique et de quelle façon elle peut y aller de façon intelligente.